Présentation des visiteurs. C'est le moment des déclarations. Du député, le député Louis-Pierre Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de l'expansion des services du réseau GO. En tant que quelqu'un qui utilise le, les trains GO, je vous, dois vous dire que la région a besoin de travail d'infrastructure d'expansion d'infrastructures. Les chiffres démontrent que ça générait 1,1 milliard de dollars dans de, des constructions urbaines. Des gens, si les gens pouvaient parler, 6 000 nouvelles maisons seraient construites. Dans la région de Durham, il y a une grande croissance, mais il y a des obstacles, des infrastructures. Et Durham est derrière les autres régions. Et on a attendu déjà avec beaucoup de patience. On va avoir du service à longueur de journée du train GO. Nos partenaires municipaux, ré, les gens d'affaires la région de Durham et les collèges universités sont de notre côté. Nous savons que plus de services du réseau GO est nécessaire pour aider les naveteurs de la région aider et aider l'économie. Il faut passer au geste tout de suite, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, la députée de London Fenshaw. Monsieur le Président, aujourd'hui j'utilise mon temps pour parler d'un enjeu qui est très important pour ma circonscription de London Fenshaw. On a vu beaucoup d'articles d'incidents et de questions qui ont été soulevés dans cette chambre vu qu'il n'y a pas assez de soutien pour la santé mentale. Et les prestataires de services communautaires dans le système de santé mentale pour les enfants n'ont pas les ressources pour répondre aux besoins. Et en dépit de l'augmentation des besoins, les centres de santé mentale pour les enfants et les jeunes n'ont pas vu une augmentation du financement. La réalité, c'est qu'un manque de financement prioritaire pour la santé mentale a créé une crise. Quand j'ai déposé le projet de loi 95, je voulais euh, pallier au problème en demandant à ce qu'on un euh, comité tripartite sur la santé mentale pour arriver à des solutions. Dans ma collectivité, on a besoin de solutions et il faut protéger tous les euh, ontariens vulnérables qui souffrent de santé mentale et, et de toxicomanie en assurant qu'ils ont accès à des programmes, peu importe où ils sont. Et donc, je demande à ceux qu'on ait le projet de loi 95, plutôt que de le laisser sur les tablettes, il faut créer des plutôt que des obstacles. Merci. Déclaration des députés et la députée de Davenport. J'aimerais commencer en offrant mes condoléances aux millions des proches suite à la mort des jeunes, des gens qui sont morts pendant le tremblement, tremblement de terre en Équateur. Plus tôt ce matin, j'étais à une conférence de presse avec Monsieur Nicolas Trogi, l'ambassadeur du Canada, de du, du, l'Équador au Canada, et le conseiller César Palacio, au nom de notre gouvernement et notre Première ministre Kathleen Wynne et de l'Assemblée. Plus de 3 500 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre de 7,8 points de samedi on a 413 personnes qui sont décédées, incluant une femme canadienne et son fils de 12 ans. C'est une tragédie en Équateur depuis 66 ans et c'est le pire, les tremblements de terre, le pire depuis 1979. Pendant que trop souvent, des, événements, des il y a des événements violents et cruels, ciblons l'aide humaine après ces ce désastre naturel. Il y a beaucoup de Canado-Équatoriens à Toronto et la, la plus de 100 000 résidents, beaucoup dans ma circonscription de Davenport. Mon bureau va aider avec des plans d'avoir des levées de fonds pour aider des gens qui ont tout perdu en résultat de cette tragédie et en reliant les gens qui veulent avoir, donner, faire des dons à la Croix-Rouge et à l'ambassade équatorienne. Il faut aider les Équatoriens du rien et parce que ça va démontrer que les gens euh, qu'on a de la solidarité humaine et de l'espoir. J'ai été touché par la suite et je vais travailler avec des organismes dans ma circonscription pour aider les gens de l'Équateur qui vont avoir une vie de longues années difficiles devant eux. Merci, le député de kitchener Conestoga. Merci. La foire de Waterloo des sciences, c'est un événement où on a des élèves de la douzième année, de la septième année à la douzième année, des élèves en sciences. Il y a 200 projets qui touchent 300 étudiants de 30 écoles différentes avec des juges d'écoles locales des entreprises locales et des industries et qui donnent de leur temps pour juger les projets et donnent de rétroaction aux élèves. qui, gagnent tellement euh, plus de, en plus d'avoir leur projet euh, jugé, ils ont l'occasion de... de avoir de meilleures aptitudes de présentation, de parler en public, et la participation à ce salon de la science leur fait participer. Je félicite tous les élèves qui ont participé, et il y a un participant en particulier qui a attiré mon attention. Ruth Meyer, de l'école publique de Waterloo Centennial, a fait un projet incroyable du modèle de signal m'a rendu fier d'être député. J'aimerais féliciter bien sûr tous les gagnants qui ont représenté notre région, qui vont représenter notre région à Montréal. Et je félicite tous les gens qui ont participé à la foire de sciences, et au salon de sciences. Et je veux remercier les gens de la collectivité qui ont encouragé les talents des jeunes. Merci déclaration de député, le député de Ms. Cochrane. Merci. Depuis que j'ai été élu, j'ai passé beaucoup de temps à réparer des problèmes de tarifs d'électricité. Certains des factures d'électricité faramineuses sont disparues. Maintenant, il faut dire aux gens non, les, la facture d'électricité est exacte, mais trop élevée. Ils entendent maintenant, vu que la province utilise moins d'électricité parce que les gens ne peuvent pas payer de leur électricité, leurs factures d'électricité vont augmenter. Et ce matin, le ministre des Finances a dit que les tarifs d'électricité vont augmenter pour les Ontariens moyens. Regardez l'Ontario rural, où il y a des services à faible densité avec des frais de service très élevés, et des coûts. Les gens dans l'Ontario rural, en particulier les aînés, et les gens à revenu fixe, sont dans la pauvreté de l'énergie. Et quand d'autres gens disent « ça passe peut pas être », j'étais là et le ministre a dit ça augmente juste une, le prix d'une tasse de café. Les gens sont obligés de choisir entre ce qu'ils mangent et s'ils mangent ou si un jour vont couper à ce qu'on passait. C'était une nécessité de la vie dans un vie développé. Et les gens vont commencer à prendre ces décisions. Et euh, je veux, ça, c'est vraiment toute une honte dans notre province. Merci. La députée, le député de Newmarket Aurora. Vous savez, dans certaines collectivités, il y a un robin qui est un signe du printemps et dans ma circonscription, le signe du printemps. C'est le salon de, de l'habitation d'Aurora et nous étions au centre de congrès par la chambre de commerce et on a on, nous sommes allés au salon de l'habitation euh, 20e, le 20e annuel et, euh, 5500 personnes sont venues et c'est le salon de l'habitation dans la région de York le plus important. Les salons de l'habitation de Newmarket et Aurora la possibilité aux gens de voir toute la décoration, les rénovations, les services financiers, les services de santé euh, et plus. En plus d'être un phénomène incroyable du début du printemps, ces salons sont très importants pour les entreprises. Pour certaines des entreprises à Newmarket et Aurora, cela représente jusqu'à 50% des ventes annuelles pendant ce week-end. Ce n'est pas juste l'endroit où acheter des produits et des services pour la maison, c'est des endroits où les gens se réunissent après un hiver euh, trop euh, sombre. Je veux organiser euh, les organisateurs, c'est-à-dire la chambre de commerce d'Aurora et de Newmarket, de ces salons de l'habitation de incroyables. Merci. Le euh, député de Sarnia Lampton. Je veux penser à Barbara Horn, qui est mort à décédée à l'âge de 80 ans. Euh, C'était quelqu'un, une mère aimée, grand-mère aimée et arrière-grand-mère. Elle était aussi conseillère et mairesse. Elle était euh, la première qui a été nommée et... C'était quelqu'un qui est le premier conseiller, la première femme conseillée et la première mairesse adjointe dans la région. Et en 1997, elle a été nommée. En 1984, elle a été élue la première euh, femme préfet de Lambton County. Elle a beaucoup fait pendant son travail, elle est allée par exemple en Chine, elle a développé un partenariat universitaire, elle a apprécié beaucoup d'années en politique, la plupart des élus sont de bonnes personnes et... Elle a travaillé pendant son mandat, elle a négocié l'ouverture du casino et le premier contrat avec la police provinciale de l'Ontario. Je veux donner la, mes condoléances à toute la famille Horner pour leur perte. Merci. Déclaration de député, la députée de Cambridge. Merci. Le mois dernier, la Chambre de commerce de Cambridge a donné aux gens de Cambridge l'occasion de reconnaître les contributions des entreprises locales à la croissance de ma communauté. Le prix d'excellence en affaires a eu lieu le 24 mars et les gagnants, ce sont des entreprises ou des particuliers qui ont montré l'engagement au développement des, des, des entreprises dans notre euh, circonscription. On a le prix de l'entreprise de l'année, c'est euh, à l'Académie Bricks Works avec 50 employés à, à la rassurance euh, et aussi uh, Jemma uh, Wright, qui était fier de sa le mère, le nouveau nouvelle entreprise, et aussi c'était à uh, Fusion Cast, et aussi uh, le prix mémorial Keith Taylor, qui est allé au lieutenant Colonel Going et Stephanie Sue de Mushroom Catering, Little Mushroom Catering. Shelby Fraser a reçu aussi un autre prix, et le prix de l'environnement a été reçu par euh, la fabrication automobile Toyota euh, du Canada. Le prix euh, de l'année à Gary Goodyear et le prix, une bourse pour excellence. Euh, à l'école, à Caitlin Cock. Merci à tous les gagnants euh, du fait que vos entreprises ont ajouté beaucoup à notre circonscription. D'autres déclarations à des députés de Burlington. Moi, j'ai le ministre de la Santé, le député Dalton, qui était là pour l'expansion et modernisation de l'hôpital Joseph Brent à Burlington. En plus d'un investissement de 370 millions de dollars, on va avoir des rénovations pour donner des meilleurs services. Il y a une tour pour les patients de 7 étages et basé sur d'autres résultats, on va contenir dans cette tour les urgences des salles de patients aussi bien que des salles d'opération. J'ai vu un modèle où on montrait le type d'expérience que les patients vont avoir. J'étais incroyable pour moi de voir vraiment cette conception d'avant-garde où on donne des soins centrés sur le patient. Et c'est aussi conçu pour l'avenir. On pourra s'adapter à des nouvelles technologies plus tard. Les résidents sont invités à aller voir le modèle demain de 17h à 19h. Monsieur le Président, à Burlington, c'est important d'avoir un hôpital et Joseph Brant en est un. Et on va continuer avec une grande vie. C'est un hôpital qui est incroyable et c'était bien de voir le progrès avec les, la ville de Burlington et de Donateau, les donateurs. Notre gouvernement améliore le service aux patients et donne beaucoup d'accès. Et je veux remercier tous les gens qui rendent une réalité. Merci. Je remercie tous les députés.